Une, une très, très, très très grande histoire. histoire. D'amour. Oh. Baptiste diabiconi Bonsoir. Hein, je. Le cigale et tout. Je sujet, me ouais. présente. Hein, moi, <rire> c'est. Dans, dans le jargon de la téléphonie mobile, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de, de perte de réseau, hein, de, de l'amour. Hein. C'est vrai que si, si je devais me définir, eh bien, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme, comme une fondue sans de vin blanc, hein, qu'on aurait servi en plein ramadan, hein, dans laquelle du coup, eh bien, eh bien, malheureusement, aucun homme hein, ne, ne trempe jamais son, son crouteau, et C'est un peu dommage. Hein. Bref, je, je suis célibataire et, et absolument ravi hein, de, de vous rencontrer. Et d'autant plus ravi hein, que même si, comme le souligne ce, ce magazine, aussi prétentieux hein, que, que parfois Hein, que, que sont les irocuptibles hein, Votre look de, de cagole masculin hein, et votre accent mini d'où la font effectivement plus télé-réalité que haute couture et bien, et bien malgré ça, hein, c'est ben pas tous les jours hein, qu'on qu reçoit un vrai beau gosse hein, que, que la presse américaine considère déjà hein, comme, comme le plus beau français de, depuis Alain Delon. Un hein, conte de fait qui, qui n'aurait probablement jamais eu lieu hein, si, si le couturier Karl Lagerfeld hein, ne vous avait pas introduit hein, dans, dans le milieu hein, de, de la mode, hein, en faisant de vous la, la nouvelle égérie de, de la marque. Que Chanel a une relation aussi profonde que fusionnelle hein, qui, qui fait évidemment pas mal jaser hein, dans, dans le sens où la rumeur voudrait Faire croire hein, que, que vous auriez plutôt tendance à donner votre langue au chat qu'au chat, une accusation totalement infondée, hein, à laquelle vous, vous avez d'ailleurs essayé de, de tendre le coup hein, en déclarant avec que beaucoup d'audace su, sur TF1. Si, si je devais sortir avec une femme politique, ce hein, ça, ça serait Martine Aubry, un aveu qui, un aveu, hein, qui, qui même s'il si, si n'est pas très crédible, hein, m'a donné, vous vous en doutez, bon, beaucoup d'espoir, hein, car je suis ouais, Étant comme vous, originaire de, de la douce ville de Marignan, Hein, aussi célèbre pour, pour ses raffineries de pétrole que, que pour son amour hein, pour, pour la flammette tricolore, et eh bien, eh bien, même si, si j'ai conscience hein, que, que de par mon petit ascendant FN, hein, je suis bah, du coup moins sexy, en tout cas politiquement parlant, que la Martine Aubry, et eh bien, pour autant, je peux vous dire que, que je me sens assez proche d'elle, hein, dans le sens où, même si, là hein, je, je n'ai pas sa résistance à l'alcool, et eh bien, eh bien j'ai cela mais aussi hérité de, de ce physique de barrique, un hein, handicap qui, qui, qui je l'ai découvert, n'est hein, heureusement pas éliminatoire chez vous, hein, dans le sens où vous avez déclaré. Honnêtement, tout le monde a sa chance avec moi. La beauté, c'est une chose maintenant. Ce, ce qu'il y a à l'intérieur, ça, ça vaut tout l'or du monde. Et ça tombe très bien. Hein, car, car je sais qu'à mon petit niveau, hein, ayant l'équivalent des, des réserves d'or de la Suisse et du Qatar hein, enfoués en moi, eh bien, eh bien autant vous dire hein, que je ne verrai absolument aucune objection hein, à l'idée de vous laisser exploiter de, de fond en comblement. Moi, j'y hein, si vous voyez ce, ce que je veux dire sur ces petites confidences, je, je vous laisse réfléchir à, à ma proposition. En hein. attendant, sachez qu'après les mission, eh bien, eh bien j'irai tenter ma chance à, à Où hein, visiblement, c'est ainsi ça, ça saute dans tous les coins, hein, donc c'est comme moi, là. La victime consentante qui est à vous, et ne serait pas contre l'idée d'essuyer hein. un bon pilonnage, eh bien, eh n'hésitez pas à m'y rejoindre. À bon, bon, cœur, monsieur, à bon cœur, monsieur bon cœur, monsieur Très belle déclaration, magnifique. Mmh.